Je suis venu pour te prier, exauce-moi, exauce-moi. chapitre 26, psaume, chapitre 26, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 26. Psaume, chapitre 26, nous lisons la parole de Dieu. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'éternel, je ne chancelle pas. Sans de moi éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux. Et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Amen. Si je me tais, où oh, j'apprendrai à... Notre Père Céleste et notre Dieu. C'est avec crainte et tremblement que nous nous tenons devant ton trône de grâce. Tu es vraiment grand cela. Oh Dieu, tu es vraiment grand éternel. Amen. Merci, Sauveur, pour ta grandeur, mon Père, Saint Dieu. Merci, Sauveur, pour l'immensité de ta gloire, mon Dieu, avec puissance. Le roi aux ce sont le mot qui nous manque en cet instant. Pour t'exprimer réellement, Père Saint-Dieu, ce que nos cœurs ressentent en ce moment devant ta face, mon roi. Tu es celui qui nous donne la paix, c'est lui aussi qui nous rassure aussi dans notre marche de tous les jours, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Toi aussi qui nous éclaire, oh notre Dieu, mais vraiment de tout notre cœur, nous te demandons pardon, Père. Parce que réellement, nous n'arrivons pas à pouvoir réellement considérer la hauteur, la grandeur, la largeur de ce que toi tu y es, Père. Je peux comprendre lorsque Salomon a construit ce temple et qui s'est tenu là à genoux, élevant les mains vers toi, mon bien Père Saint Dieu, il a crié, Seigneur, quelle maison pour nous te bâtir Voici donc les cieux des cieux ne peuvent te contenir, mon Père. Mais tu as voulu habiter dans les cœur d'un homme. Sois glorifié, sois honoré, Père. C'est avec beaucoup de reconnaissance, mon roi personne ne peut battre sa poitrine et dire que je suis, Seigneur. Mais c'est toi qui l'es. Tu as dit, je suis. Sois béni, Père. Ben de ce que tu es le maître de l'univers et tu contrôles chaque atome, tu contrôles chaque iota et chaque chose, bénémoine personne Dieu. L'espace, l'étendue, rien ne t'échappe. Tu es vraiment grand. Oh, mon tu t'adore et t'es Pour l'immensité de ta grandeur, de ta bonté, Père. Tu remplis l'espace, mon bénémoine, Père dieu Tu es vraiment au-dessus de toutes choses, mon bénémoine, Père dieu Père, tu es réellement Dieu. Qui peut te mesurer, mon bénémoine, Père Dieu, et qui peut aussi te comparer mon roi, tu es le Dieu tout puissant, tu es l'éternel mon roi, tu es réellement l'immense bonté, Seigneur au oh Dieu, tout appartient, béné-même, c'est pourquoi nous comprenons que, Père Saint, Dieu, ton dignité, tout cela est en toi, Père, toi, tu été créé par toi et pour toi, nous avons de la crainte et du respect, Seigneur, c'est là que tu es, es, es, es dû, mon béné Père Saint, Dieu, la considération, l'honneur et la gloire, tout revient, mon Père, nous ne sommes que des modes de terre, mon béné Père Saint, Dieu, cest que tu as Formé, mais nous te remercions encore pour cette grâce et pour de pouvoir vraiment te connaître, toi, sur cette terre des hommes à laquelle tu nous as placés, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Oh, nous, es, tu es vraiment merveilleux, Père. Ben. Les mots nous manquent, mon bien-aimé Père, Saint Dieu, pour te témoigner aussi, exactement aussi, ce que nous ressentons et, et l'amour profond que nous avons dans notre cœur. À toi donc la gloire, à toi donc l'honneur et la puissance, mon roi. Et comme David voulait crier, mais qu'est-ce que c'est que donc l'homme... Pour que tu prennes tant de garde à lui, Père, je te remercie, je te loue encore, mon roi. Bénis ce peuple qui est venu aussi nombreux de loin comme de près, et ceux-là aussi qui sont en connexion dans différents endroits. Père, nous t'appelons notre Père, parce que réellement c'est une grâce que nous soyons tes fils. Sois béni vraiment, et sois exalté, toi les Dieux très haut. En dehors de toi, il ne peut pas y avoir de Dieu. Amen et il n'y en a aucun qui peut avoir un tel honneur Parce que tu as tué l'honneur même Amen. Sois béni Éternel, Amen. compatissant Tu es tout en tout mon bien-aimé Père Amen. Dieu Oh que tu sois béni et exalté Seigneur Oh la crainte est due, c'est vrai Amen. Nous te devons du respect Nous te devons la crainte réellement Père Dieu Tu es le roi des gloires. Merci encore pour ces instants bénis Père oh Dieu et le moment béni que tu nous as donné la grâce De pouvoir chanter les chants des chants de Sion avec ton esprit, Père Saint Dieu, pour glorifier ton Saint-Nom, mon roi. C'est vrai, comme tu l'as dit, les vrais narrateurs, adorons Dieu en esprit et en vérité. Et nous te demandons grâce de pouvoir encore nous aider, Père, à pouvoir réellement accomplir simplement ta pleine volonté, ta volonté parfaite, mon roi. Aide-nous, Père Saint Dieu, à pouvoir réellement aussi rejoindre ton cœur. Oh, sois béni, Père Saint-Dieu, pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère, ce que tu as fait dans la vie de ma soeurs, ce que tu continues à faire aussi dans la vie de nos enfants, nos petits-enfants. Maître béni, nous t'honorons, mon soeur. Vers qui d'autre pourrons-nous aller La guérison, c'est vers toi que nous pouvons venir. La délivrance, ce n'est que vers toi. Oh, tu es tout en tout mon seigneur tu nous es vraiment suffisant père et nous te disons merci gloire et honneur à toi béni soit ton seigneur tu es les trois bras des matins seigneur les donateurs de tout don excellent le plus beau parmi les milliers les donateurs merveilleux seigneur c'est toi les jésus le Jésus de la Bible, tu es vraiment le véritable Roi, le véritable Dieu Seigneur, le véritable Sauveur. Alléluia. Gloire à toi, Père. Oh, tu es merveilleux, Père. Oh, tu es vraiment merveilleux dans ta puissance, merveilleux dans ta gloire. Merveilleux dans ton immensité Seigneur, gloire à toi. Oh, quelle puissance, mon roi. Tu es merveilleux, Père. Tu délivres les captifs. Tu sors de la Tu guéris au nom des Jésus. Tu es merveilleux, Père. Alléluia. Oh, quel bonheur, Père. De pouvoir t'avoir, mon roi. Et de savoir que tu es vivant. Aussi. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu vas faire. Oh, nous sommes vraiment heureux, Père. Je te glorifie. Je loue ton nom, Père. Pour la grandeur de ton nom, sauveur. Pour la puissance que tu as. Louange au nom à toi. Tu guéris, Père. Ben. Tu délivres, mon roi. Oh, tu confirmes ta parole, tu es vivant, mon bien Père, oh Dieu. Oh, ce que tu dis, tu l'accomplis, mon bien Père, oh Dieu. Ce que tu as déclaré, Père de ça, cela s'accomplira aussi, certainement, Père. Alléluia. Tu es Dieu, mon roi. Tout te défaut du respect, Seigneur. Parce que c'est là que tu mon roi, Dieu le grand roi. Oh, pardonne notre ignorance, mon bien Père. Pardonne notre ignorance, mon mon Père puissant. Nous ne pouvons pas arriver à pouvoir réaliser qui tu es, mon bénémoine, Père Saint Dieu. Mon âme te loue, Père de Dieu, mon bénémoine, Père de Dieu. Alléluia. Gloire et honneur à toi. Toi qui donnes la vie, Seigneur. Toi aussi qui es l'auteur de la vie, mon roi. Oh, Seigneur Jésus, en dehors de toi, il ne peut y avoir de Dieu. Il ne peut pas y avoir, il n'en aura jamais. Tu es le nez sauveur, c'est mon roi. Nous te célébrons et nous t'adorons simon mon Merveilleux est ton nom, mon soir. Tu es digne, tu as le droit, Père, d'être aimé, d'être respecté, d'être considéré, mon sourire. Pour ce que tu es. Merci. Merci pour les chants et les cantiques, mon soir. Merci et merci parce que tu inspires mon bénéme Père saint Dieu, Dieu. Donne la vie béni, mon Père son Dieu, tu libères les captifs, mon roi, tu délivres mon Père saint Dieu. Et tu es là mon sauveur, béni Père mon Dieu, quand tu es là, bénéme -père, béné Père son Dieu, la santé revient mon Père Dieu. La vie est de mon Père Dieu, parce que tu es la source de vie Père, Louange honneur à toi, Maître béni. Merci, parce que tu es ressuscité, mon sauveur. Alléluia, gloire à toi. Job avait raison, mon béni père. Merci. Je sais que mon foi pourrait dans vie. Seigneur, tu l'as fait. Tu as racheté mon âme, tu as racheté l'âme de ma soeur, l'âme de mon frère, béni père, au Dieu. L'âme de tout un chacun de nos pères, au Dieu. Et nous sommes le troupeau de ton pâturage. Et ta main puissante et glorieuse conduit encore en ces jours. La veille est au nom. Pardonne-nous encore, mon sauveur Je t'en remercie. Merci. Merci, Père. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun, mon sauveur béni. Toute puissance t'appartient. La gloire te revient aussi, mon sauveur Merci. Merci vraiment pour ce privilège et jeter l'eau pour cela aussi. Je te rends gloire et honneur mon et comment le pourrais-je Comment le pourrais-je mon roi qui peut mesurer Qui peut mesurer l'étendue de ton amour Qui peut mesurer l'étendue de ta grandeur mon sauveur, Qui peut mesurer cela Sois béni, sois glorifié, sois honoré, mon Seigneur. Tu es la paix, tu es la source de paix, je le crois, mon Seigneur. Tu nous donnes la vie, mon Seigneur. Merci. Fais cela, mon Dieu. Ne nous laisse pas, mon Seigneur nous abandonne pas si tu nous abandonnerais Seigneur qui avancerait avec nous mon Père Saint-Dieu tu as dit que tu étais venu aussi pour libérer les captifs merci Seigneur et aussi proclamer une année de grâce et de délivrance mon de... pas. merci oui soit ton nom merci Merci. Yes. Voyons. Hein, nous avons besoin de cela, mon soeur. D'un nettoyage complet. Une guérison aussi totale et complète, mon Seigneur, Parce que tu es vivant et tu le fais. Ta soit avec ton peuple. Merci, merci, Sauveur. Tu as dit que tu as tiré la louange à ceux qui sont donc à la même aile. pour Sauveur, c'est vrai. Tu le fais, tu le fais encore aujourd'hui. Nous te remercions. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Merci. Merci. L'honneur, oui, Père. Béni soit ton nom. Parce que tu vis, nous vivons également aussi. Nous avons ce privilège d'être à toi. Oui, mon Père. Oui, mon maître béni. Nous sommes heureux, Père. Parce que bientôt, très bientôt, et nos yeux te verront, Maître Béni, que nous servons, que nous aimons, mon Sauveur, que nous désirons davantage, mon roi, oh Dieu, puissions encore embraser nos cœurs, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Alors, puissions encore toucher l'intérieur de notre âme, mon béni, mon Père Saint-Dieu, et raviver la flamme davantage, mon roi, parce que tu es le roi, mon Sauveur, parce que tu le vaux, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Oh que okay. la langue se délivre, mon béni, mon Père, au oh Dieu, pour louer ton nom, mon béni, mon Père, pour réaliser la grandeur, mon béni, mon Père, cœur libéré, libérer une personne. Merci. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Merci à toi ce que tu es. Merci si, Seigneur. Combien nous réalisons parfois cela nous dépasse. Et quand tu nous ouvre simplement la porte, mon ben béni, Pères, Père, ne fût-ce qu'une fenêtre pour que nous puissions voir, alors Seigneur, mon oh Dieu, le monument, mon béni, me pas exprimer. Oh Jésus, cela nous dépasse, mes béni Père. Sois béni. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Oh Dieu, ton serviteur David est témoin. Il le ressentait, il le réalisé quand tu pouvais regarder l'immensité de ta gloire. Père saint oh, Quand tu peux réaliser. La taille même, Patibuissant, de, de ce que toi tu es, ce que tu as fait. Mon sauveur béni, mon cœur de loue et mon âme t'exalte encore. Je t'aime, mon Père Saint-Dieu. Pardon, Seigneur Jésus. Merci que ceux qui ont besoin d'avoir des bébés, qui reçoivent donc aussi des bébés, Seigneur. Que ceux qui sont stériles soient fécondes aussi. En ton nom, Seigneur Jésus. Et cela, ce que tu fais, Seigneur. Oh Dieu, que tout chaque organes soit aussi nettoyé, de mes pères. Chaque chose restaurée, mon béni, mon Père Parce que le roi de gloire tu es là, mon sauveur. Oui, Père. Oh, tu manifestes ta grandeur, mon béni, mon Père Nous sommes à toi, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Mais, de peines, sans Dieu. Et so, mais est ton peuple que tu manifestes aussi. Ta puissance est à grande étoile. Le monde ne me verra plus, mais il faut vous me faire lire. Merci. Je t'aime mon sauveur et je t'adore mon sauveur. Nous sommes à toi et nous le croyons vraiment du fond de notre corps. Merci. Merci. Merci. Merci. toi l'intérieur. toi le cœur. Vous pouvez pâtes et du sang. Libère davantage mon roi et les délits. Père Saint-Dieu, ceux qui sont liés, Père, aucun esprit impur ne puisse avoir le droit, l'autorité sur aucun enfant de Dieu, Père Dieu, mais que Dieu accorde réellement aussi la délivrance, mon Père. Béni soit l'éternel, notre Dieu. Qui dit la chose arrivée et qui lui ordonne, il existe aussi, mon roi. Nous sommes vraiment dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de cela, mon souverain, et encore, encore plus, mon bénévole, Père Saint-Dieu être totalement à toi et de servir, Amen. tu es venu pour libérer les gratis pour rendre libre les, les opprimés et nous apporter aussi par ta main et lui donner les grâces mon béni ce temps la grâce que tu nous accordes soit béni ainsi oui comme tu veux, et ce que tu veux, la manière dont tu veux, que cela s'accomplisse, Père. Dans la vie de mon frère, de ma soeur, de nos enfants, de nos petits-enfants, qu'aucun ne soit oublié, nos précieux frères et soeurs qui sont aussi en connexion à différents endroits. C'est aussi, Père oh Dieu, connecté à cet endroit, que les riches bénédictions leur soit aussi par nous à leur maison, pour leurs enfants aussi, Père, et pour leurs petits-enfants. à ton peuple, à toi, recevoir un peuple le vainqueur. Nous te remercions. Merci. Pardonne et soutiens et fortifie encore, Père. Merci. Merci. Manifeste La puissance n'a pas changé, même si les autres mais nous croyons en toi. La puissance n'a pas changé. nous je te remercie. Il s'agit de toi, et... il s'agit de ta puissance, il s'agit de toi, ton honneur. Oui, pardonne, pardonne. Yes. Yes. Yes. Merci. Merci. cause de ce soir. qui a été versé à mon ben, tu es vraiment. Libère vraiment les captifs, mon bénémoine Père Donne la solution à tout le problème. Que tous les dossiers soient débloqués, mon bénémoine Père. Oui, pardon. Que tous les problèmes financiers soient débloqués. Et que ton peuple puisse être vraiment libre, Père, dans tous les domaines. Au nom du Seigneur Jésus-Christ puissiez-vous accordé cela, Père, que leur cœur ne soit pas fermé. mais les cœurs ouverts pour pouvoir recevoir Seigneur Jésus. C'est vraiment les grâces. Merci pour ce que tu fais. Qu'il soit béni par qu'il soit heureux. La bénédiction de Dieu enrichit. Seigneur Jésus. Merci. ton Pardon. Merci. Merci à Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci Merci Merci Merci à toi. Merci à toi. Merci et je le crois aussi sois béni sois bon ici merci merci merci, merci. pur mon bénévole, soit brisé par les... ces choses la son si... merci seigneur brisée, Alléluia. Donc, Alléluia. Pas, soit purifié sanctifié mon peuple, merci Seigneur, Alléluia, mon peuple, merci Seigneur, Alléluia, mon peuple, merci Seigneur, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia, mon peuple, merci Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, mon peuple, mon peuple, mon peuple, mon peuple, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon peuple. Merci Seigneur. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Merci Seigneur. Mon peuple. Mon peuple. Mon peuple. Tu te poses. Tu te poses. Tu te poses. Tu te poses. Tu te poses. Tu poses, Tu te poses. La question. Eh. Eh. Tu te dit. Alléluia. Alléluia. Alléluia Comment Comment Comment Chef sur mon comment Comment Comment C'est sur mon dé, comment Comment Chef sur mon diab. la l'épreuve, la l'impreuve. La Oui, yes. yes, yes, yes, yes. Merci, Seigneur. pourra jamais tu avoir de Dieu comparable à toi. Tu demeures vraiment lumière en soi. Tu déverses l'amour dans le cœur de ton peuple. La confiance et la foi, mon bénéfice, personne Dieu. La femme qui le réalise que tu es vraiment vivant et présent. Mon âme, tu le Père. Mon âme, t'exalte encore, mon Seigneur béni. Je t'exalterai, je chanterai ta gloire, parce que tu es celui qui l'a fait, Seigneur. Je le crois, mais de ne sang, Dieu. Merci, Seigneur. merci, Seigneur, Dieu. Tu es réellement Dieu, tu es l'auteur de la victoire et la vie, Seigneur. Merci encore pour ce jour. Merci encore pour ce temps. Merci encore pour ce moment. Oui, à cause de ton je t'aime mon roi. Il n'y en a pas, Dieu, qui peut être seulement toi, C'est une grâce et un privilège d'être fils et fille de Dieu, Père. Et nous sommes venus aujourd'hui parce que tu nous as réellement rassemblés, Père Dieu. Tu, tu l'as fait, tu nous as transportés. C'est vrai. Les âmes venus de loin comme de près, avec le cœur, réjouissant encore davantage, mon roi. Et chacun de nous, réalisant que c'est un jour particulier, mon soir. La gloire est le nôtre, viens, mon bébé, mon Père, Oui, tu es vraiment le Dieu vivant, et présent aussi, mon bébé, mon Père, mon Dieu Père. Seigneur, ce peuple est à toi, et c'est avancé parce qu'il sait que tu es vivant. Et tu es présent, mon bénémoine, Père oh Dieu. Et que, moi les grands aigles, tu es ici, mon bénémoine, Père sans dieu Tu es le Dieu qui parle et qui agit aussi, mon bénémoine Père. Le Dieu qui libère les captifs, mon bénémoine, Père Béni Le Dieu qui est venu aussi pour sauver, pour délivrer, Père, pour donner la solution à tous les problèmes. Oh, tu es celui qui nous éclaire encore davantage. Oh, ta grandeur est immense, mon bénémoine, Père. Incomparable, mon bébé de mes praticiens. Tu es l'étoile du matin, oui. Tu es le Dieu tout puissant, mon bébé de mes frères. Quand tu dis la chose d'arrivée, lorsque tu ordonnes l'existe mon roi. tu es vraiment le vrai Dieu. Mais je suis es toujours présent. Les Yahvé de l'Ancien Testament, les Jésus du Nouveau-Testament. Oh Jésus, que ton frère descende mon roi, qu'il t'en suive mon bénévole, Père Dieu, et que ton peuple soit guéri, qu'il soit délivré. J'ai chat toute paradis, Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout est bon, tout est sûr, je chasse cela. Au nom de Jésus-Christ, que le peuple de Dieu soit guéri, qu'il soit délivré. Au nom de Jésus, Et tu as délivré. Mais tu as guéri. Que la guérison soit profonde. Véritable pour le peuple, Père. Oh, est les aveugles voient. Que la qu politique marche, Père la Saint-Dieu. C'est qu ce que le problème de confession puisque Puisqu'on se voit maintenant le Père, le problème de la mort ne pas tout. mais point qu'il maladie, qu'il en soit délivré au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es venu vers les Oh Dieu, que ce qui a délié, qu'il soit délié au nom de Jésus-Christ. On se va Oh, que ton Saint-Esprit saisissant encore les âmes aujourd'hui, bénévole Père, au oh Dieu. Transportant chacun, Père, au oh Dieu. Oh, voici les temps. Voici ben Pères, le temps. Voici les jours et les moments, bénévole Père. Qu'il en soit ainsi, bénévole Père, divisez-en pour chacun. Le cœur libéré, le cœur saisie. Bénévole Jésus-Christ, bénévole Père, au Dieu. agissez à davantage. Libérons les temps, Au nom de Jésus-Christ, mon sauveur. Alléluia. Tu es vrai, mon mon Père. Merci, merci. Oh oui, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Et il n'y en aura jamais, Seigneur. Maître béni, oh Jésus-Christ mon roi. Oh, tu es vraiment le puissant rédempteur. Il n'y a point de Dieu comme toi, béni, mes pères. Lorsque tu as parlé, personne ne peut répliquer, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu vivant. Au nom de nous Père oh Dieu. Et pour ça, tu es béni, bénémoine, Père Timissant. Oh Dieu, pour que toute maladie, bénémoine, Père. Que ton peuple en soit délivré, Père. Qu'il en soit guéri, mon roi. Oh, que la foi s'attendait, bénévole Père. Que tu l'en fais, Au nom de jésus Croyons et nous le recevons. Cher, est Merci, Sommage. Oh Dieu, tu crées et tu délivres la patrie. Dieu, que ça soit les fibres, bon, tout ce qui est maladie. et qu'elle en soit délivré au nom de Jésus Christ. Oh, que Satan avec ses maladies. Au nom du Dieu. Et Sommage, oui, Sois, la foi pour merci Père. La foi pour la délivrance aussi. Et qu'il en soit délivré, Père. Qu'il en soit délivré, mon roi. Et totalement, et que ce Seigneur et sauveur. C'est un jour de grâce et de délivrance. Tu sais, tu le savais, mon roi. Oh Dieu, venu nous visiter, mon bénévole Patrick Bisson. Oh es fait d'une manière tout à fait particulière. Que chacun en reçoive, mon bénévole Patrick Bisson. Que ta présence, il chaque frère et chaque soeur de roi. Que tu puisses pardonner, mon bénévole Patrice Oh, que les péchés soient ok, mon bénévole Patrice Que leur sacré soit complètement ok. Au nom de Jésus-Christ, ton sang a été que le pardon leur soit condamné. Qu'il en soit ainsi, mon bénévole Père. Oh, que chacun a rechoir, et qu en reçoive. Sont aussi délivrés au nom de Jésus Christ. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, maître de Dieu. Je te remercie. Parce que tu es le Dieu qui confirme ta parole de son corps et qui fait de mal, Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne que ce peuple soit, qu'il en soit guéri, nous venons, Père. Qu'il en soit délivré, délivré Père, son Dieu. Oh, peu importe la taille des problème aujourd'hui, Père, tu as apporté. Et non c'est la solution, la délivrance, mon bénémoine, Père Tibissant. Le soutien et le secours. Ne nous viennent que de toi, mon bénémoine, Père au Dieu. Nous t'exaltons, mon bénémoine, Patrice, Dieu. Que toute inquiétudité soit aussi toi, mon béni, Père Dieu. Que ton peuple soit libre, Patrice. Dans la pensée, dans la mémoire, dans le subconscient. Oh là où Satan souyait. Je chasse l'homme de Jésus, Père. Oh, que ton peuple soit libre, Père. Dégagez, bénémoine, Patrice, de tout ce qui est mauvais Père. Oui, mon Seigneur béni. Allélu je te remercie, Merci, oh, alléluia. Merci. Alléluia. Il proie, alléluia. Et de alléluia. alléluia. Tu remplis l'espace. Tu remplis l'espace, mon oui, Dieu. Que tu renouvelles leur cellule. Mon serviteur n'est pas les problèmes. tu renouvelles leur la la cellule. Vous n'écoutez pas ce qu'il vous dit. Vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas. J'ai toujours parlé. Mon action a toujours été puissante dans ces lieux. Mais vous n'en pas. Comptez... présent et c'est vrai, d'une manière aussi puissante au Seigneur, qui est véritablement. réveille encore davantage. Et sois avec nous encore, mon Seigneur. Parce que nous croyons à ta parole, Père, Nous la croyons, mon bénévole Père Saint-Dieu. Mais que tout obstacle soit ôté Seigneur, c'est ton sang, la frustration, de nos péchés, mon bénévole Père sans dieu Réveille-nous, mon bénévole Père Saint-Dieu. Et la gloire et l'honneur qui reviennent. Que chacun Toucher le à la profondeur des larmes Merci. Oh, nous voulons tellement bien Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. À toi et honneur à toi, mon Seigneur. C'est un jour de grâce perdu. Tu apporte effectivement aussi la, la délivrance. Soi. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Honneur à toi. Honneur à toi. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci pour, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Tu es seulement celui qui nous conduit. Pardonne, soutiens, mon Soba. Merci, merci Père. Ben. Merci, Soba, merci. Oui, Père. Ben. Oui, mon Soba, Pélière. Oh c'est toi, qui es vraiment béni ton Père. Merci. Pourquoi nous ne te voyons pas parce que nos cœurs sont en Dieu, de Oh pardonne-nous. Et oui, oui, mots <applaudissements> oui, oui, ton cœur Alléluia. oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Ouvre ton cœur, à ton oui, Alléluia. ton ton ton Attendez, attend attendez, attendez, Dieu, Alléluia, Alléluia, suis je, les mêmes, suis je suis le même Je suis le même, je suis le même Alléluia ce que j'ai fait Dès les temps anciens, je le fais encore aujourd'hui Ouvre ton cœur à ton sauveur Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Il marche avec toi je marche avec toi partout, partout, où es, je marche avec toi, je marche avec toi, ah, ah, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, ah, ouvre ton cœur, attends sauveur Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Je suis là pour toi. Je suis là pour ta famille. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. ¡Por sí! ¡De que Yes, yes, yes, yes, Ce oui, matin, oui, oui, oui, Merci. Merci. Je te remercie. Béni soit ton nom, Béni soit ton Seigneur. Merci. Merci. des élevants. Merci. la sommes des élevants. Dieu, sommes des élevants. Nous le des Louez Dieu, sommes de Glorifiez-le, élevez-le, louez-le, louez les dieux vivants, louez les dieux très haut, louez les dieux tout-puissants. C'est lui qui est élevé, Dieu toute la terre, le Dieu très haut. Nous avec eux, oui. Arrêtez Merci. mon lamentation. Louez -le, Dieu, Merci. louez -le, Dieu. Glorifiez-le. Alléluia. Merci, Sora. Merci parce que tu es vivant, Père. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Parce que tu es vivant, mon béni, mon Père saint dieu Oui, tu es digne d'être adoré. Digne d'être exalté, mon sauveur. Merci, Sauveur. Merci. Oh, que ton nom soit béni. Parce que tu es l'éternel compétissant. Et donne à toi de tout don excellent. Tu oui. es merveilleux. Tu es merveilleux, Père. tous. gloire et Merci. Parce que tu as une façon merveilleuse de faire les choses, de saisir les âmes, de pouvoir réellement aussi agir en quoi davantage. Merveilleux est ton nom, mon béni mon Père. Merci parce que tu es vraiment le tout-puissant, roi. Je t'aime, je t'ai exalté. Ma vie entière. Et tu démontres que c'est la vérité, Père. Tu démontres que ta parole est la vraie, mon Seigneur Jésus. Louange et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Tu es vivant, Père Dieu. Tu es incomparable, mon sauveur. Merci. Si... Tu es vraiment l'incomparable. Nous le croyons, Père Dieu. Et c'est palpable, mon roi, ta présence, mon béni, Oui, sauveur béni. Gloire et honneur à toi. Merci, si... sauveur. Gloire et honneur à toi. Béni soit ton Seigneur, parce que tu es vivant, mon Seigneur. Maître, béni, nous sommes que des enfants devant ta face, mon roi, qui peut te donner des conseils, qui peut arriver à pouvoir émettre sa partie, mais Père saint Dieu. Nous sommes à toi et nous pouvons faire que ce que ton esprit nous conduit, mais père Père Dieu, je te remercie, mon Seigneur. Et... Oh, je te loue de pour ce que tu fais, mon bébé Père Dieu, saisis le cœur, transforme, mon bébé Père, tu vis Dieu. Oh Dieu, que l'esprit de la timidité soit ôté okay, de la honte, aussi de la peur, mon bébé Père Dieu, mais que l'esprit de force, mon bébé Dieu, de puissance, soit dans ton peuple, mon roi, pour qu'il puisse te louer et te glorifier. Tu es merveilleux, Père, pour ce que tu fais. Merci pour ta grande visitation ce soir. Nous sommes à toi. Oui, Père. Nous t'attendons sur la base de ta promesse. Tu compris cela aussi. Pour nous, Père. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. C'est vrai, c'est vrai, éternité Merci, Tu as fait de grande chose, Seigneur. Tu nous as Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. C'est pourquoi Merci, Seigneur Jésus. Merci, au nom de, oui. de oui. Dieu. Merci, Seigneur. Jésus. Merci. Oh, je t'ai Je Merci, Merci, Seigneur. Tu es roi. Oui. Tu es le maître, mon béni mon père. Tu conduis toutes choses comme tu le veux, le Seigneur. Nous revenons à toi, Père, parce que tu es vraiment vivant. Oui. Je t'en suis reconnaissant. Tu les savais. Tu les savais. Tu les sais, mon sauveur. C'est ce jour que tu as choisi aussi, Père, pour, pour agir aussi, aussi parmi ton peuple. Nous entrons dans une dimension particulière, mon roi. Nous voulons demeurer parce que, Seigneur, si on t'a les prières, mon béni, mon Oh, tu changes le cours de l'histoire. C'est pourquoi nous voulons vraiment rester et demeurer. Merci, merci. Tu nous as rendu légers. Merci. Alléluia, nous te envolons vers ici. Merci. Alléluia, hors de leur cage. Merci, Seigneur. Il n'y en aura jamais père. Merci, merci. tu Oui, merci. merci. Tu es Merci Seigneur. merci, merci, Merci gloire. Oh tu n'es pas les Tu as montré que tu es Merci Seigneur. Tu es palpable, Père. Merci pour ta présence à toi. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Dans tous les domaines. oui, mon Père. Merci, Seigneur. merci pour oui. tout dit, en fait. oh, les La capacité. La capacité. Merci. Merci. Amen. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Oui, Oui. Amen. Amen. Merci. Merci, souvent. Merci. Mon oh Dieu, il n'a aucune puissance. Il n'a aucune autorité, mon béni, mon Père oh Dieu. Parce que nous sommes à toi et je t'aime, mon Seigneur Jésus. C'est vraiment une démonstration, mon Père, de ta puissance. Oh Dieu, dans une dimension infime, mon bien-aimé, tu es vraiment la puissance, mon roi. Tu es la puissance, mon sauveur. Tu es vraiment à la pleine autorité, mon bien-aimé Père. Oh, l'auteur de la foi, merci. L'auteur de la foi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu es celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Gloire te soit rendu, mon maître béni. Que mon frère réalise la grandeur de ton nom, de ta grandeur. Que ma soeur, oh Père Tubissant, qui sorte de toutes les choses aussi impurées et monde. Je pour réellement aussi contempler ta gloire et ta façon, bénévole, Père Saint-Dieu, et s'accrocher à toi, mon sauveur. Merci. C'est ce que tu as parlé encore. Merci. Merci, Père. Merci. Gloire merci, à toi. Merci. Oh, il a dit qu'on ne puisse pas se lamenter, mais de te glorifier? Nous te glorifions, notre yes Dieu, parce que, oh Dieu, tu es, roi. tu es le Dieu, tu es plus yes capable. Yes. Et le cœur qui, qui est incrédible, yes tu le transformes. Yes en fait, que ce cœur, quand il regarde, qu'il ne voit pas l'homme, qu'il te voit en action. Mm -hmm. Oh, c'est là que tu te manifestes. Oh, c'est là que tu montres réellement que yes tu es glorifié. Yes oh Dieu, parce qu'avec un cœur incrédible, tu ne te manifestes pas notre Dieu. Ce matin ton peuple est attentif, ils ont réellement entendu que chaque cœur doit être préparé, que chaque cœur doit être réellement au Dieu ouvert. Parce que tu as dit, tu frappes à la porte, que lui qui ouvre notre Dieu, ce matin encore tu as frappé, les cœurs sont ouverts, mon Dieu me roi. Oh Dieu, l'homme n'est qu'un instrument. L'homme, c'est simplement le canal que toi tu entres pour se manifester l'homme ne peut rien faire parce qu'il est l'homme mais que toi, le Dieu du ciel quand il descend, tu saisis l'homme l'homme disparaît c'est toi le Dieu créateur. oh Dieu qui parle, qui se manifeste devant ton peuple à toi oh Dieu du ciel, oh Seigneur Jésus Christ ce matin tu es le même qui l'a fait tu es descendu, tu as manifesté comme tu l'as manifesté avec Moïse parce que Moïse lui-même, il ne pouvait rien faire mais que quand toi tu descendais, Amen. cet homme pouvait parler et la chose s'est faite. Ce matin encore ton serviteur a ouvert la bouche. Oh Dieu, tu l'as fait. Amen. Oh Dieu, laisse Amen. que les cœurs puissent approcher. Avec sincérité ce matin. Oh avec amour, comme tu l'as dit. Et que tu puisses encore manifester des grandes choses. Oui, Merci parce que notre Dieu. Oh, au commencement de cette année, mmh, tu l'as dit. Merci. Oh, nous te suivons, notre Dieu. Nous oh, glorifions marcher de pas à pas avec toi, notre Dieu. Oh, sans s'écarter, mon sommet. Mmh. Merci encore ce matin merci. pour ta présence. Gloire nous avons regardé, oh Dieu, notre mmh. état. Mais ton amour à toi est venu vers nous ce matin. Lui, afin que nous puissions réellement nous réveiller encore. Oui. Oh, nous secouer encore. Nous montrer que tu nous sers. Nous montrer que tu es le même bon berger. Oui, oh, Dieu, okay. es, c'est lui qui a créé toutes choses. Merci. Dieu, es, c'est lui qui nous appelle encore. Oh, la trompette est en train de sonner. Oui. Afin que ton peuple puisse réellement se préparer. Merci. Oh, ce matin, ce que tu as fait, c'est exceptionnel. Extraordinaire. Aucun homme peut le faire. Oh, oh, extraordinaire. Oh, tu as montré que. Tu es le Dieu qui est au contrôle. Oh, que ton nom soit béni, mon sauveur. Que ton nom soit exalté. Oh merci. Merci. Merci pour avoir réellement en dit ton peuple à toi et répondre libre encore. Qu'il en soit adoré. Pour t'exalté. Merci mon Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. béni et glorifié Père. Merci, sauveur Merci, que ton nom soit béni. Merci. Nous te remercions pour tout, Père. Merci ce so que tu fais. Merci. Oui. Merci, merci. Merci, Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Tu es là, mon hein, sauveur. Merci, merci. Oui, tu l'es fait. Merci. Gloire à toi. Merci, merci. Oui, Père. Oui, sauveur. Bénis, bénis, Seigneur, pas de puissance. Merci. Oui, Père, merci. Tu veux délivrer. Merci. Merci.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 Tu rencontres tes tambourins. Alléluia. Merci Père. Nous te remercions, Père. Merci. Merci Sobare. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Père. merci, père. merci. honneur à toi, merci père. Merci père. merci père. merci, père. Merci. Pour ces instants bénis que tu nous donnes de voir, nous tenir. Jésus-Christ, mon roi, tu es vraiment présent. Et je te remercie encore, mon sauveur, je te loue, parce que tu es le Dieu de ta parole. Oh, l'honneur et la gloire te reviennent. Nous avons la puissance et nous avons donc l'autorité, Père Saint-Dieu. réalisant que tu es vraiment vivant et présent. Je te loue de tout mon cœur. Je t'exalterai de tout mon cœur. Frère et ma soeur, et comme vous pouvez le réaliser, Dieu que nous servons n'est pas un Dieu historique. Oui, Aujourd'hui, vous pouvez aussi être des témoins, de réaliser qu'il est vraiment vivant et présent aussi. Alors, pourquoi douter? Vous l'avez réalisé qu'il est vivant. Or, oh, c'est les dieux très hauts. Il a la capacité de pouvoir changer le cours de l'histoire. Nous avons besoin d'avoir du respect. La crainte. Mon frère et ma sœur, il faut arrêter. Mais quand on parle de la crainte et du respect, c'est sincère. Pour que Dieu le fasse, il faut qu'on soit sincère. Et le craindre réellement parce qu'il en est digne de ce respect que nous lui devons. Il est parmi nous. Vous avez réalisé combien il a utilisé chacun. Pendant que nous étions là, il passait tout près de chacun. C'est pour ça qu'il tire la louange, effectivement. Vous pouvez réaliser que chacun de vous a été secoué. À moins que vous soyez aveugle, à moins que vous soyez incrédule, les choses doivent changer. Jésus, le Christ, est vivant. Il guérit encore aujourd'hui mais d'une manière aussi puissante. Il a démontré que vous ne priez pas un Dieu qui est mort, mais que vous priez un Dieu qui est vivant. Il nous a dit, cette année sera une année de... Vous pouvez le voir. Il a dit que je te rétablirai. Tu encore tes tambourins, des dents joyeuses. Nous vivons cela. Quand il dit, il accomplit ce qu'il dit. C'est pourquoi, soyez en paix. N'ayez peur d'aucune nouvelle de quoi que ce soit. Avec Dieu, tout est possible. Alors, je vais prier pour vous tous. Quand vous sortirez de cet endroit, partez simplement avec ces Jésus. Comme vous l'avez vécu ici ce matin, et que vous l'avez réalisé qu'il est vivant, alors marchez comme des fils et des filles de Dieu. Toute arme forgée contre Amen. toi. Toute arme forgée contre toi, peu importe l'arme, sera certainement sans effet. Alléluia! Gloire à Dieu! Oui. Oh, que Dieu vous bénisse. Alors, levez-vous et je vais prier pour vous. Tendre Père et précieux sauveur, ce peuple est vraiment ton peuple. Et l'autorité, nous l'avons. Tu as donné cela de chasser les démons, de guérir le malade. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que ton peuple soit guéri, Père. Oh, qu'il ne souffre qu'une maladie, Père. Qu'il soit libre au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit délivré, Père. Alléluia. Oh, que et l'argent ne manque pas. Mais qu'il soit heureux, Seigneur. Qu'il prospère à tous égards. Oui, Père. C'est ton peuple, mon roi. Oh, que nous n'as encore la foi de croire. Que tu es vrai. Que ce que tu as dit va s'accomplir. C'est vrai. Satan a été vaincu. Les démons étaient vaincus. Nous sommes plus que vainqueurs. Que ton peuple soit heureux. Qu'il soit béni, Père. Là où les dossiers étaient fermés, qu'ils soient débloqués, Père. Qu'ils réussissent, mon roi. Sois leur défenseur en tout, Père oh Dieu. La force de leur appui. Oh, ils sont à toi. Tu l'as démontré, Père. Qu'ils soient bénis. Qu'ils aient la foi, Père. Et qu'ils marchent avec toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, Amen. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur Nossa. Jésus. Nous voulons Merci. Merci, Seigneur. Tu as fait grandes choses, Seigneur Que le Seigneur soit réellement béni. Peuple de Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois. Ton Dieu ordonne que tu sois. Je n'ai pas entendu. Ton Dieu ordonne que tu sois. Je n'ai pas entendu. Ton Dieu ordonne que tu sois. Que tu sois. Alors nous sortons de ce lieu, nous écrasons tous les démons. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Assez nous. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni, tu sors de cet endroit avec la puissance de Dieu, que Dieu nous bénisse, le Seigneur a fait des grandes choses, dans la puissance, dans la hauteur, dans la grandeur, dans la profondeur, alors que Dieu soit glorifié, je vais appeler mon frère Rosario à venir récolter les offrandes et nous prions, nous rentrons à la maison, que le Seigneur soit vraiment béni.